Si tu m'as c'est cube ici, c'est cube aussi ici. Ah oui, il faut en avoir que Vous savez où est le livre sur les arbres Non. Euh, à l'entrée, je le Je pense qu'on devrait okay. aller le chercher. Okay. Bonjour, bonjour. Tu et moi dans le passé, je suis toi dans le futur. Je, dans le futur, on a on a, on a un problème. Il n'y a plus de plantes, plus de plus de végétation. Donc il faut que tu retrouves euh, cette plante. Et que tu la ramènes dans le futur. Et comment je suis censée faire pour la ramener dans le futur Avec ça. ça bon, ok. Elle est passée où C'est bon, on a les livres. Sinon, ça va. Euh, il s'est passé un truc de dingue. Euh, je vous raconterai dehors. Okay. Il y a le mois du futur qui est venu me voir pour me dire qu'on allait détruire le monde avec la solution qu'on a écrite et qu'il n'y aurait plus aucune plante, plus rien, qu'on allait détruire le monde et qu'il n'y aurait plus aucune végétation. Je sais que ça a l'air dingue, mais faut me croire. On va détruire le monde avec cette formule. Si ce que tu dis est vrai, c'est qu'on doit aller dans le futur pour déposer une plante et que après, les plantes vont revenir dans le futur et que c'est à cause de nous qu'il n'y a, qu a plus de plantes dans le futur. Oui. Ok, et comment on fait pour aller dans le futur Avec ça. Ok. Dans le futur, même si je ne te crois pas, je sais où la trouver. Ok. Alors, on y va Oui, on y va. Ah, elle est là hein Tu la vois où Là Ah ouais il est partant pour la récupérer. Euh, ben vas-y. Quelle est la plus proche Alors c'est ça ta fleur magique Oui. C'est vrai qu'elle est belle. Moi j'aime trop. Alors Alicia Dis-nous comment aller dans le futur cu maintenant avec ça. Ah ben bah, enfin so so vous êtes là. C'est bon Martin. Vite, vite, je veux la planter. Bon, finalement, on n'a pas sauvé le monde, donc je suis débile. Enfin, le moi du passé est débile, vu qu'elle s'est trompé de plante. Donc, je me suis trompée de plante.